Donc euh, bienvenue pour cette table ronde où on va parler de game design et euh, bah pour ce faire je suis accompagné par Simon. Je te laisse te présenter Simon. Ouais, bonjour, euh, Simon Lee, du coup je suis auteur de jeux de rôle euh, et je fais plutôt dans le côté alternatif de la force. <rire> Alors ce qui veut dire que je représente les sites <rire> et on a aussi Lionel avec nous. Alors euh, bonjour, moi euh, donc Lionel Borg, je suis auteur de jeux de société et de jeux de rôle. Euh, jeux de rôle par le passé et ça va peut-être revenir et jeux de société euh, depuis une dizaine d'années voilà. et donc euh, moi c'est Triki, Trikitov, auteur auteur euh, de jeux de rôle euh, dans différentes équipes sur différents projets en vrac, euh, colonial Gothic, Nautilus, Awaken Aqua Blue, le futur donjon et chaton et euh, d'autres divers projets euh, voilà donc, on est là tous les trois euh, pour essayer de, de se parler ensemble de cette fameuse notion de, de game design. Alors, je vais me, que je vais me permettre d'introduire les, les gars pour euh, placer un peu des, des, des jalons. Euh, donc, le game design. Alors, le game design, la conception de jeu stricto sensu, et finalement plutôt le processus de création et de mise au point de règles mais aussi de tout élément constitutif d'un jeu qui permet d'en vivre une expérience. Et finalement, on le rattache souvent cette notion de game design au gameplay, c'est-à-dire à, à l'expérience de, de jeu. Donc on va discuter ensemble du game design, alors que ce soit dans le jeu de société, que ce soit dans le jeu de rôle, qu'est-ce que l'on met derrière, comment on arrive à construire une règle, quelles sont peut-être les étapes, d'où ça part euh, et puis finalement c'est quoi cette idée de faire vivre une expérience de jeu à travers une mécanique alors dans le jeu de rôle on se dit oui mais bon le rôle on va vivre une expérience peut-être même euh, émotionnelle intense hein, la preuve en est on installe même euh, des cartes X pour se prévenir de certaines thématiques etc donc on peut vivre quelque chose de l'ordre de l'émotionnel mais comment le faire à travers une règle. Et est-ce qu'une règle doit forcément faire vivre euh, une expérience particulière de jeu, euh, etc., etc., Donc pas mal, euh, pas mal de sujets. Donc on va peut-être commencer sur. Euh, bah, euh, pour toi, euh, Simon, le game design, euh, c'est quoi euh, Est-ce que tu le pratiques Comment tu le pratiques Et qu'est-ce qui en ressort dans tes jeux, quoi Une première impression, on va dire. Ouais. Euh, pour pour situer un peu. Euh moi, je, je, je suis un peu un, un héritier entre, entre guillemets euh, de, euh, bah, de tous les concepts qui sont issus de The Forge, donc, euh, donc ce fameux forum, euh, euh, voilà. Qui, qui Déjà, est une référence, hein, il voilà. faut vous y être intéressé. Hein. <rire> Et euh, pendant longtemps, je, je, je, je jurais vraiment par ce côté, le, le système est important, système d'osmateur matter, etc. Euh, Thème vers lequel je suis aujourd'hui en train de, justement, je pense que ça va être intéressant d'en discuter, de, de m'éloigner. Euh, donc oui, le game design, oui, quand on écrit des jeux jeu de rôle, forcément. Euh, maintenant, est à quel point euh, les règles, on va dire, où le système est, la, est toute puissante par rapport à l'expérience enfin, C'est ce, ce vers quoi j'aimerais t'aimerais partager que, ouais. et aimerais tendre alors c'est bien parce que là on a vraiment un, un on va dire un, quelqu'un qui, <rire> qui non mais si c'est intéressant quelqu'un qui était forgé à la forge et qui reconnaît que peut-être il y a peut-être d'autres façons de forger donc euh, intéressant et puis bah, Lionel, bah, Lionel tu es un peu la passerelle le jeu de rôle le jeu de société le game design forcément ça te parle alors euh, effectivement le game design c'est bah, en fait c'est l'acte créatif euh, par lequel on aboutit à la création d'un jeu euh, donc ben forcément il y a la notion de règle aussi euh, légère et fine soit-elle s'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de jeu donc à partir de là je pense que même euh, pour n'importe quelle production il euh, y a un minimum de règles. Euh, après euh, jeu de société, jeu de rôle euh, dans les deux cas de toute façon on va faire vivre des émotions aux joueurs euh, et ça, on peut utiliser plusieurs médias, plusieurs supports pour le faire euh, peut-être dans le jeu de société l'aspect matériel va être plus important alors que dans jeu de rôle c'est peut-être l'aspect on va dire imaginatif ou le fait de, de ou narratif qui va peut-être plus ressortir et encore c'est pas évident Voilà. alors, alors le côté matériel qui soutient l'expérience de jeu et qui soutient la règle, ça je pense qu'il oh, faudrait qu'on t'entende là-dessus, sur comment, comment vous en venez à, à, euh, à, à imaginer, à concevoir peut-être un, un support pour, pour rendre la règle, je ne sais pas, plus attractive ou plus parlante là, en, en fait, au niveau du matériel, il y, y a plusieurs aspects qui vont rentrer en compte. Il y a une part, un aspect qui va, bah, c'est de l'ergonomie, c'est-à-dire que si le matériel va induire euh, de manière euh, quasiment inconsciente le fait de jouer dans le bon sens, bah, c'est tant mieux. C'est un facilitateur pour apprendre et pour jouer, etc. Euh, après, il y a aussi un aspect euh, matériel qui va être purement mercantile. Hein, C'est-à-dire que quand un éditeur dit que finalement, il vaut mieux que ça, ce soit en 3D parce que quand, euh, en salon, ça va se voir. Euh, ce n'est pas forcément euh, indispensable. mais... Après coup, on se dit « Ah bah oui, finalement, si ça n'avait pas été, bah, le jeu n'aurait pas connu ce succès, les gens ne se seraient pas intéressés, etc. » Donc en fait, il y a plein d'aspects qui vont faire que le matériel est important, que ce soit dans la partie game design ou ensuite que ce soit dans la partie on va dire, design pur ou marketing pur. Euh, et après, il y a certains jeux qui sans matériel n'existeraient pas, tout simplement. On peut, bah, des jeux d'adresse où le matériel est primordial, parce que sinon, il bah, n'y a pas de jeu, quoi, tout simplement. Alors, oui, oui, tout à fait, tu as raison. Et je pense d'ailleurs que le matériel, on devrait peut-être s'y intéresser encore plus dans le jeu de rôle au-delà de la beauté des illustrations, de, des maquettes, de la lisibilité des maquettes, s'interroger sur le matériel. Euh, Peut-être prendre des initiatives par rapport aux fameuses feuilles de personnages, au, au matériel annexe, facilitant l'expérience de, de, de jeu. Ouais, ça te fait sourire parce qu'il oui. il se dit, bah ouais, quand on voit vos trucs, les gars, c'est quand même vachement sec et aride. Hein. En fait, c'est pas pour ça, c'est parce que... Alors du coup, je vais faire de l'autopromo, mais en fait, euh, on a fait euh, un jeu de rôle, donc avec... Euh... Nicolas, euh, qui est l'auteur des apprentis, un des co-auteurs co des apprentis sorciers, oui, en fait, on a fait euh, un jeu qui s'appelle 15 minutes RPG, qui est un jeu de rôle euh, qui se joue en 15 minutes avec euh, uniquement des cartes, et, et voilà quoi. Oui, oui, oui. Et donc, en fait, c'est un jeu qui arrive à être une passerelle, on va dire, entre le jeu de société et le jeu de rôle. Et comme donc, c'est pour le... ça que je, je oui, souriais oui, oui, quand tu disais mais, ça, mais, parce mais, que mais, clairement, euh, le matériel important. est important. Bon, allez, on rebondit euh, sur, euh, sur, sur toi, Simon. Alors, euh... Alors la, la, la règle, ça compte pas finalement, euh, alors non. que, que tu es issu de ça. <rire> Raconte-nous ça. Pas, pas seulement. Enfin, la, la règle est, est importante dans le sens où euh, on, on, on produit, on, on, on crée des, des expériences. On essaye de créer des expériences via un système, voilà, un système de règles, etc. Je dis simplement que euh, par rapport à la toute puissance du système, on va dire parce que c'est souvent ce qui est mis, mis en avant, notamment dans, dans, dans la forge, mais aussi dans les jeux de société, les jeux de rôle. Aujourd'hui, la question que parfois on peut se poser, c'est quel système voilà, C'est quoi l'univers pour, pour moi, l'univers fait partie du système. Ah, c'est intéressant, ça, ce que tu dis. L'univers fait partie du système. Oui, parce que l'univers pose des règles diégétiques mmh. qui cadrent euh, l'expérience de jeu. C'est-à-dire que si tu es dans un univers où tu... Peut jouer, euh, tu ne peux jouer que des esclaves ou tu ne peux jouer que des etc bah, tu cadres en fait l'expérience voilà. donc euh, si on prend euh, typiquement un, un jeu très connu euh, comme Donjons et Dragons, tu as des classes de personnages donc tu as des, des contraintes qui sont bah, diégétiques en fait voilà. donc pour moi l'univers fait partie des, du système donc je disais voilà, euh, tout ça je suis d'accord sur le euh, le fait que bah, voilà, si on, plus on respecte euh, les règles établies, plus on tend vers, j'espère, ce que le, les auteurs ont voulu. Euh, que, voilà. Alors là, le jeu, là, tu étais en train de me, me, me bousculer un peu dans mes croyances, hein, attention. Mais moi, je croyais que les dés, euh, c'était pas que pour faire, euh, c'était que pour faire du bruit derrière l'écran. Hein si on prend, bah, c'est toi qui a lancé oui, Donjons ça. et Dragons, alors donc euh, je me permets de rebondir. Donc, les dés, ça sert pas qu'à faire du bruit derrière l'écran, c'est ou ça sert qu'à faire du bruit <rire> derrière l'écran. Il faut que tu m'éclaires. <rire> bah, les dés sont un moyen, on est d'accord, pour atteindre euh, une certaine expérience. Voilà. Euh, je ne sais plus pourquoi on parlait de dés qui, qui fait Mais, des... Bah, tu, tu, pour dire, est-ce que finalement ces dés ouais. que l'on lance et qui sont représentatifs, symboliques d'une règle, mmh. est-ce qu'ils ont un vrai poids mmh. ou est-ce qu'ils n'en ont pas où est-ce qu'ils ont un poids les deux, à donner eh, voilà, C'est ça, c'est entre les deux alors. Entre les deux. Euh, L'idée vers laquelle je voulais tendre en disant ça, c'est de dire que, bon, voilà, il y, y a le système, il y, y a les règles, euh, mais euh, ce qui est joué en jeu, en jeu de rôle, en tout cas, je ne m'avancerai pas pour le jeu de société, mais ce qui est produit à une table, c'est un, unique, mm -hmm. et euh, c'est d'autant plus unique que ce sont les participants qui mettent du leur. Et donc ce que mettent les participants, c'est des choses qui, qui, je pense, dépassent le cadre des règles et de, du système. C'est tout le bagage rôliste, c'est tous les gestes rôlistes. Euh si on prend des jeux de rôle un peu traditionnels, euh, le réflexe de suivre un scénario ou de chercher où est le scénario pour pouvoir le suivre, c'est du bagage rolliste qui n'est pas écrit dans les, dans les règles. C'est euh, vrai. Si je prends des jeux un peu plus on va dire, alternatifs, le fait de euh, faire des longues descriptions sur, euh, sur des décors pour amener un effet de style, c'est des choses qui ne sont pas forcément non plus écrites. sur euh, voilà. Donc ça tire un peu vers l'idée de dire que euh, le système, oui, mais ce n'est pas tout puissant, puisque euh, de manière très locale, de manière très éphémère, ça, ça ressemble presque à, à un punning euh, en, en art moderne, quoi, où euh, on vient avec ce qu'on a et on produit quelque chose qui, euh, qui est unique en soi et qui, euh, qui, certes, est influencé par le système, mais ne dépend pas que, que de lui. Quoi. Ok. Voilà. Alors je, je, je pense que Lionel, tu as envie de rebondir sur, sur tout ce qui est dit là. Oui, en, en effet. En fait, alors c'est peut-être même plus visible en jeu de société, parce que pour le coup, autant en jeu de rôle, on peut prendre des libertés avec les règles. Tout le monde l'a fait. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais il y a plein de gens qui l'ont fait, clairement. En jeu de société, généralement... Quand... Que ceux qui ne l'ont pas fait le, le, me jettent leur premier dé. On ne sait jamais, mais bon. Euh, non, en jeu de société, par contre, il ne faut pas le faire. Même si des fois, on le fait inconsciemment. C'est-à-dire que souvent, les gens... Euh, on joue à un jeu pendant longtemps et après ils s'aperçoivent qu'ils jouent avec les mauvaises règles. Donc, ça veut dire que ça peut marcher aussi, mais d'une manière générale, c'est vrai que normalement on respecte les règles parce qu'elles ont été euh, vraiment euh, réglées pour le coup pour ça, c'est-à-dire que voilà, pour donner... Par contre, je, je te rejoins quand tu dis que euh, clairement, euh, indépendamment des règles, chaque partie va être différente, c'est-à-dire que tu peux faire dix parties du même jeu de société avec les bonnes règles, etc., et vivre dix expériences totalement différentes que ce soit avec les mêmes personnes ou avec des personnes différentes, parce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose de magique. Je ne sais plus dans quel bouquin j'avais lu qu'il y avait... Le, le... En fait, quand une partie de jeu, ça crée un cercle magique qui fait qu'il se passe quelque chose qui est... Euh... Alors, pas inexplicable, mais quelque chose qui est bah, particulier. Quoi. Qui ne Donc, se passera que là, à ce moment-là. Ouais, ouais. Tout à fait. Et ouais. les règles contribuent justement à créer cette bulle magique qui fait que bah, ça se produit, tout simplement. Alors, euh, là, on, on a déboisé des, euh, des, des, des grandes idées par, par rapport aux règles, mais euh, finalement, euh, bah, comment ça se passe enfin, Moi, j'aimerais bien savoir euh, comment ça se passe lorsqu'on se, on se penche sur une nouvelle idée de jeu de société, lorsqu'on se penche sur une nouvelle idée de, de jeu de rôle, euh, la création des règles, cette fameuse étape de game design. Est-ce qu'elle se passe seule, en équipe Comment on la structure Sur quoi on part est-ce que vous avez peut-être des, des retours d'expérience, des, des, des, des témoignages, j'allais dire, à, à livrer autour de ça Est-ce que c'est sous format laboratoire enfin, voilà, Comment ça peut se passer Alors, Lionel, quand... quand euh, bah, euh... Alors, En fait, c'est très divers en fonction du, bah, des situations, des idées de jeu. Il y a, ça peut arriver, bon, ça m'est déjà arrivé une fois, hein, par exemple. Euh, j'ai eu une idée de jeu, euh, ça m'a pris cinq minutes, et j'ai eu de la chance, ça marchait, et le jeu était... Il n'a pas bougé, donc en cinq minutes, le jeu était fait, et, et voilà. Après il y en a d'autres, il faut 5 ans parce que c'est des essais, c'est des tests. Alors, généralement après quand on a un peu l'habitude, on peut commencer à tester les premières mécaniques tout seul, soit avec des morceaux de papier, soit même dans sa tête. Mais très rapidement, de toute façon, il faut passer à des tests concrets avec des vrais joueurs. Et à ce moment là, on va voir. Alors, on peut voir que ça marche pas du tout. Dans ce cas là, on abandonne ou on reprend tout à zéro. Ou alors voir que ça marche, que c'est prometteur, mais qu'il y a des réglages à faire à droite, à gauche, en fonction de l'équilibrage. En fonction aussi de, de ce qu'on veut provoquer chez les joueurs. C'est-à-dire que typiquement, euh, euh, un de mes jeux, par exemple, euh, il marchait très bien, moi, il me plaisait beaucoup, mais au retour des tests, c'était il y a beaucoup trop de frustration. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre l'attention, mais en enlevant cet aspect où les joueurs étaient trop frustrés, et du coup, s'ils sont trop frustrés, ben, ils n'ont plus pas envie d'y rejouer. Donc, c'est un jeu qui, du coup, ne sera pas éditable. Voilà. Ok, donc finalement, un processus. Oui, ben en fait, ça va vraiment dépendre. Alors déjà, là, là je parle de mon expérience, mais je pense qu'il y a autant de façons de faire qu'il y a d'auteurs de, de jeux. Et ensuite, alors après, il y a des incontournables. Les tests, tout le monde en a fait. Hein. Quelqu'un qui dit, moi, j'ai fait tous mes jeux, j'ai jamais fait de test. C'est pas vrai. Hein. Ou alors, il faut qu'il me dise comment il fait. Mais euh, donc il y a des, il y a des, on va dire, des passages obligés. Mais après, d'une manière générale, il y a des gens qui vont avoir une idée par rapport à une histoire qu'ils veulent raconter, d'autres ça va être par rapport à tel mécanisme qu'ils veulent mettre en place, d'autres ça va être par rapport à telle réaction ou telle sensation ou... Qui, vont, qui, qui veulent avoir de leurs joueurs, etc. Donc en fait, c'est très variable et, et c'est même pas, on va dire, c'est-à-dire que bon, moi j'ai 10 jeux je crois qui ont été édités et j'en ai des prototypes, j'en ai encore plus, beaucoup plus forcément. Et il n'y ben, en a pas un seul, on va dire, qui a suivi le même processus de création. Ça va vraiment dépendre de plein de choses. D'accord, ok. Et donc, dans le jeu de rôle euh, ouais, J'ai tendance à, à <rire> soutenir le fait qu'il n'y euh, a pas deux... deux jeux qui ont été créés de la même manière, okay. en tout cas chez nous. Okay. Euh, donc, euh, bon, certains, c'est des processus. On a une idée de mécanique, on crash test. Parfois, c'est de, des univers, parfois, c'est juste des expériences. Euh, on voilà, on veut transmettre une certaine expérience artistique. Ouais. Euh, voilà, euh, parfois c'est avec des illustrations, etc. Donc, de ce point de vue-là, je ne saurais pas, <rire> je pas normaliser, on va dire euh, ça. Mais ne serait-ce que euh... de dire, et c'est important que finalement chaque jeu est unique et chaque processus de game design finalement est unique et pas forcément reproductible. Il y a peut-être une méthodologie comme celle des tests, euh, mais euh, bah, chaque jeu est unique, chaque règle est peut-être mmh. unique et chaque processus de création est peut-être unique. Oui, tout à fait. Le seul point commun, on va dire, entre toutes, pour nous en tout cas, euh, sur, sur ce sur ce processus là, c'est à chaque fois on essaye de déconstruire c'est à dire qu'on se dit qu'est-ce qu'on veut voilà, qu'est-ce qu'on veut faire euh, transmettre comme expérience voici notre première idée et ensuite on se dit ok on s'arrête et ensuite on, on essaye de déconstruire parce que euh, à force de jouer avec les mêmes personnes parce qu'en bon, jeu de rôle souvent on a, on a des groupes ou euh, au même type de jeu on, a des, euh, des on a des des réflexes et euh, je prends un exemple très bête mais euh, le fait d'avoir un maître du jeu ou pas euh, c'est quelque chose qu'on a essayé qu'on a déconstruit quand même relativement tôt dans, dans notre processus quoi. et aujourd'hui on tend de plus en plus vers des jeux sans mj parce que ben bah, euh, parfois c'est pas utile alors parfois c'est utile on, on en veut un mais parfois c'est pas utile mais si on s'arrête pas deux minutes sur euh, le pourquoi on met euh, voilà, pourquoi on met en place telle ou telle règle. Euh, on peut très vite partir sur des bah, des, des, des réflexes, des facilités, etc. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà. Si c'est un, un, une leçon que je devais tirer de toutes nos expériences, ce serait celle-là. Prenez le temps de de, de, de s'arrêter et dire pourquoi, pourquoi, pourquoi on, pourquoi on lance des dés, pourquoi on lance des dés à ce ouais. moment-là. Voilà. Ouais. De prendre le, le temps de, de, de réfléchir en fait à la à, à, à la règle. Alors. Euh, bah ça me vient à me poser une, une, une question c'est que est-ce qu'il faut forcément toujours euh, en arriver à une règle ou un système de règles nouveau pour euh, un nouveau jeu de rôle ou une nouvelle thématique Il y a quand même cette idée hein, de je sors un, un jeu de rôle et finalement j'ai un nouvel univers, une nouvelle expérience, une nouvelle thématique et. Un nouveau système de règles mais d'un autre côté il y a aussi des systèmes de règles génériques et qui fonctionnent sur différentes thématiques alors ça peut paraître paradoxal et est ce qu'il faut forcément toujours créer du nouveau est ce que l'on peut se servir de ce qui existe déjà est ce qu'on peut le le moduler je pose que dans le jeu de société c'est un peu pareil aussi en fait il ya y a deux aspects là on parle du game design on ne parle pas forcément de l'édition euh... Game design, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu veux prendre les règles de donjon et les passer dans un autre univers pour toi, pour faire jouer tes copains, tu as le droit de le faire et tu fais déjà du game design. Après, si tu veux le faire éditer, c'est une autre histoire. En jeu de société, tu peux reprendre des mécanismes existants, les combiner de manière originale, et la plupart des éditeurs pourront te dire « Oui, mais ça, c'est déjà vu, ça ne marchera pas. » Et du coup, le jeu ne sera pas édité, ce n'est pas pour autant que ta démarche créative n'est pas valable. Donc, Très important que, ce que tu dis. En fait il faut différencier les deux choses, c'est à dire euh, l'acte créateur en soi et ensuite le produit fini qui peut ou pas, alors ça on, on, on le sait pas en fait à l'avance, hein, être édité et d'autre part si une fois qu'il est édité, est-ce que oui ou non il rencontrera le succès. Ça c'est encore une, une autre étape et alors là on, on le sait encore moins. Et juste, je reviens sur une chose que, que tu as dit tout à l'heure, euh, parce qu'il y a un débat dans le jeu de société, Alors dans le jeu de rôle c'est peut-être moins, moins présent parce que vu que ça se rapproche plus du livre, peut-être que vous êtes considéré comme étant de l'art, nous en tant que jeu de société en fait c'est compliqué parce qu'effectivement il y a un acte créateur qui va provoquer une, une émotion, une réaction chez les gens et c'est un peu le propre de l'art. Mais il y a plein de gens qui considèrent même des auteurs de jeux qui considèrent qu'en fait le jeu de société n'est pas un art mais c'est plutôt on va dire du travail d'ingénierie ludique. Oui, c'est un loisir. Voilà, c'est ben non, c'est pas un loisir en fait, c'est mais c'est plus du réglage mécanique que vraiment une une création artistique. Donc il y a débat dans le monde du jeu de société, il y a débat mais c'est vrai que le débat existe chez nous aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, ouais, il euh, y a aussi cette idée en, en, en jeu de rôle, tu as raison, Simon, hein, sur euh, est-ce que finalement, c est, c est, ce n'est qu'un jeu, et donc c'est des mécaniques de jeu habillées avec des univers plus ou moins imaginaires, plus ou moins créatifs, plus ou moins porteurs, mais euh, cette notion artistique, euh, elle, elle est moins portée, elle est, elle est moins mise en avant alors que finalement, euh, ben ça reste de l'art, puisque c'est de la création. Après, peu importe d'utiliser une toile ou un pinceau ou l'écriture pour transmettre une émotion à travers une thématique ou à travers une mécanique qui est instrumentalisée par des dés, ben derrière, il y a quand même un acte de création. Alors ça ferait un beau sujet d'une autre table ronde, ça, les gars. Ouais, je, juste pour rebondir, euh, et après, je pense, on, on reparle de Game Design promis. Euh, mais à mon sens, le JDR est... Deux fois un art, dans le sens où tu as l'acte créateur de l'auteur ou des auteurs, illustrateurs, etc., qui transmettent quelque chose, et as l'acte créateur au moment de jouer en fait. Et oui. Et donc voilà. Mais reparlons de game design. Mais oui, oui. non, mais comme quoi, vous voyez, on a plein de choses, à, on a plein de choses à en dire. Alors du, du game design, alors je vais vous parler peut-être, d'une de, de, de, de mes, mes expériences en, en matière de, de game design, c'est lorsque, finalement, on peut avoir une très bonne idée, une envie, en fait, hein, de, de faire vivre quelque chose dans un univers imaginaire précis, etc. Et après, voilà, on a l'idée de l'univers, on a l'idée de, de ce qu'on a envie de faire vivre, et autant on n'a pas le syndrome de la page blanche lorsqu'il s'agit d'écrire sur cet univers, autant on peut l'avoir lorsqu'il faut le mécaniser et en venir au fameux game design. Ça le fait sourire parce que j'ai dit mécaniser. Et donc, là, de fait, comment allier les deux Est-ce qu'on doit faire appel à d'autres membres de l'équipe Comment cette personne-là, le game designer, va trouver sa place dans une équipe Est-ce qu'il ne doit apporter que ça est-ce qu'il ne doit apporter que de la mécanique Est-ce qu'il peut avoir une vision lui-même sur l'univers Après tout, euh, allez, c'est moi l'auteur euh, de, de cet univers imaginaire. Vous voyez, Donc déjà, il peut y avoir des, des scissions, des, des séparations de, de rôle, ou alors de la transversalité. Comment ça, comment ça peut se passer ça J'ai une très bonne idée d'univers, mais je n'arrive pas à me dire quelles règles je mets derrière. Est-ce que, comme tu disais, je prends une, un autre jeu, je, je le change Quelle est la place du game designer là-dedans Quel est son rôle Qu'est-ce qu'il peut apporter Comment il trouve sa place sans, ah. sans vouloir tout casser ta question. Mais je, mais je sais qu'il allait euh... tout casser. Ah, euh... Après, je t'en la perche. Euh, si tu n'as pas d'idée de... de, de Est-ce que c'est vraiment un jeu de rôle que tu veux faire Ah, voilà. Vois, très bien. T'as un univers que tu veux transmettre Est-ce que le jeu de rôle est le meilleur médium pour le transmettre Et je pense qu'une fois que t'as répondu à cette question-là, en disant oui ou non, après, tu, du coup, une fois que t'as répondu à cette question-là, pour moi, il n'y a plus de syndrome de la page blanche, puisque tu sais ce que tu veux transmettre. Tu vois. Je pense que le syndrome de la page blanche, elle, elle, elle vient au moment où, euh, justement, tu sais pas... Tu n'es tu, tu, tu pas au clair sur ce que tu as envie de transmettre. Et euh, d'expérience personnelle, nous, on... on on a souvent voulu transmettre des trucs qui n'étaient pas transmettables quoi, par le jeu de rôle. donc Il on... bah, faut passer par autre chose, il faut écrire des livres, faire des jeux vidéo, je sais pas, euh, peindre ou commissionner des artistes pour, euh, pour réaliser des visions. Quoi. Mais euh, pour moi, cette question-là, elle est très symptomatique de euh, « est-ce que tu sais ce que tu as envie de transmettre ?» voilà. Et c'est peut-être la, la première question à se poser euh, finalement, ouais, l'étape primordiale. Alors, euh, bon, c'est peut-être parce que le jeu de société fait qu'on est beaucoup plus mécanique, on va dire. Euh, pour le coup, je pense que... Alors, je ne suis pas du tout d'accord. Mais je comprends hein, ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Mais je pense que clairement... Euh, alors, en fait, il y a deux choses. Premièrement, si tu n'as pas envie de t'embêter avec les règles, mais que tu as un univers et tout ça, rien ne t'empêche de faire une campagne univers dans un univers existant. Donc ça, voilà, Comme ça, au moins, tu ne t'occupes pas des règles, etc. Et sinon, effectivement, euh, je pense que bah, tu peux quasiment tout traduire en règles. En réalité, aujourd'hui, on a tellement de, de, de mécaniques de règles euh, différents. En fait, le, le, la vraie question à se poser, ce n'est pas tellement quelles sont les règles que je vais mettre, mais c'est euh, qu'est-ce que je veux susciter chez les joueurs par rapport à l'univers. Si c'est un univers euh, qui peut être très dark, etc., bah, il faut que les règles potentiellement soient punitives. Donc du coup, bah, je vais plutôt m'orienter vers telle chose, telle chose, telle chose. Si je veux que ce soit quelque chose typiquement du donjon ou c'est héroïque, bah, à ce moment-là, il faut que mes règles me permettent d'avoir... Euh, voilà, de ne pas avoir peur de prendre des, énormément de risques, etc., etc. Et je pense que ça s'adapte. Mais d'une manière générale, il faut qu'il y ait une, une cohérence entre les règles et l'univers. Vraiment, ça c'est très important. C'est-à-dire que si tu as, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais tu as un univers où justement il faut faire des actions héroïques et tu sais qu'à chaque fois que tu, tu te loupes, bah, tu te fais fracasser et tu ne peux plus rien faire, bah, clairement, tu as un décalage entre tes règles et ton univers qui fait que ça ne marchera pas. Donc je pense que Tout vraiment, c'est une histoire de... Il faut que ce soit cohérent, quoi. Alors, euh, c est, c est, tout ce qu'on se dit là, c'est quand même intéressant. D'un côté, on peut voir que tout peut être mécanique ou mécanisé. Tout peut-être pas. Mais une bonne partie. Je pense, oui. Et de l'autre côté, de se poser euh, finalement la question de l'intention qui est mise derrière l'œuvre peut-être qu'on veut produire, de se poser la question est-ce que ça peut être un jeu de rôle, euh, si on parle de, de, de jeu de rôle. Et puis après, euh, ce que tu disais, bah, peut-être que les, les règles euh, ne comptent peut-être, pas tant que ça. Donc, vous voyez, on a, on a euh, à la fois on va se retrouver sur certains points et puis euh, sur d'autres, on va avoir des vues euh, assez, euh, assez différentes. Je, non, juste, euh, en fait, euh, par contre, je suis d'accord qu'en jeu de rôle, les règles comptent beaucoup moins, on va dire. Alors, je vais peut-être me faire taper par des rôlistes euh, oh intégristes. <rire> Mais euh, en jeu de société, euh, clairement, si tu respectes pas les règles, ton, ton truc risque de ne pas marcher. Quoi. Mm -hmm. En jeu de rôle, tu peux oublier quelques règles, l'aventure, elle pourra être très sympathique et tout le monde aura pris son pied en jouant la partie. On va dire que c'est moins gênant, je pense. Après, je... vous êtes plus spécialiste ah. que moi. Donc je... Non, non, non, mais ça, ça, ça, ça, ça s'entend, mais je pense que c'est des choix qui font d'ailleurs partie de l'expérience que tu veux faire ressentir à tes joueurs. Je vais prendre un exemple. Il y a, tu prends n'importe quel jeu de rôle, qui a sa note d'intention, mais ce soir-là, dans cette partie-là, tu as envie de faire vivre une certaine facette de cet univers, tu as envie de mettre peut-être un coup d'accélérateur, de pointer, de mettre en exergue une certaine facette, donc consciemment tu vas faire du game design, et c'est pour ça que je, je dirais qu'on est tous finalement game designer, euh, que ça soit de la création du jeu à sa euh, promotion, à sa transmission autour de, de la table, et donc j'en deviens game designer en écartant volontairement une règle, voire même en créant ma petite règle maison qui va pointer telle ou telle facette. Voilà. Alors, là, tu peut-être pour rebondir sur un autre point, sur la cohérence univers-système. Alors, cette cohérence univers-système, elle semble obligatoire. Moi, souvent, autour de moi, quand j'ai des réunions dans, dans Maison d'édition, on me dit, oui, mais attention, là, il faut que l'univers il faut que ça, soit, ça matche avec mon système de règles, il faut que tout soit raccord, les gars, c'est hyper important, la communauté, elle est hyper attentive à ça, il faut que l'univers soit en cohérence avec, euh, avec les règles. C'est ce que tu dis aussi de, ce de, de, de ton côté. Alors, est-ce que oui, est-ce que non Et si oui, comment on arrive à obtenir cette cohérence Quelles questions à se poser Comment on s'entoure bon, Je sais pas, est-ce que vous avez des idées sur la question ou des expériences, des témoignages alors, euh, le plus gros travail, on va dire, que j'ai eu à faire en termes de cohérence, euh, règles, euh, univers, c'est euh, pour euh, bah, Metal Aventure, ce oui. jeu de plateau, puisque, en fait, à l'origine, c'était un jeu qui était dans un univers médiéval fantastique, et Matago m'a proposé de le transposer dans l'univers de Metal Adventure, le jeu de rôle d'Arnaud Cuidé, et on en a eu pour euh, presque deux ans euh, de développement et d'échange, justement pour euh, réussir à amener le jeu existant qui était euh, en cours de développement dans l'univers euh, du jeu de rôle et de façon à ce que euh, l'esprit du jeu de rôle soit respecté. C'était un travail qui n'était vraiment pas simple, mais vraiment très très très intéressant. Et euh, un des indicateurs, c'est quand le jeu est sorti, les joueurs qui, qui jouaient au jeu de rôle et qui avaient testé le jeu de plateau euh, disaient, bah « Oui, on retrouve les mêmes sensations, les le même univers, le même esprit, etc. Euh, » quelque part on n'avait pas trahi l'esprit du, du jeu de rôle et on se dit bah ouais là on a, on a fait le job et voilà quoi donc bon c'est alors je n'ai pas expliqué grand chose mais clairement euh, c'est plus une relater une expérience mais oui là vraiment c'était très important en plus Arnaud y tenait particulièrement donc euh, voilà l'idée c'était vraiment de faire en sorte que les mécaniques collent avec l'esprit traduisent on a même rajouté des mécaniques après coup pour justement préserver certains euh, euh, notamment tout ce qui était euh, les points de jugement, parce que les pirates ont un code de l'honneur, etc. Il fallait hum. que ça ressorte dans le jeu, etc. La notion de traîtrise, c Tout à fait, euh, ouais, c etc., qui, qui était bien, bien rendue, qui est bien rendue dans le jeu de plateau, en lien, effectivement, avec le, avec le jeu de rôle. Donc, Simon, euh, système, cohérence La question, c'est comment on fait, c'est ça ouais. comment on fait Quelles questions à se poser euh, Comment on s'entoure Est-ce qu'il y a... Alors, je ne vais pas te dire une recette, mais des ingrédients, peut-être, à rassembler Oui, je pense que... Il n'y a pas de recette, on est d'accord. Euh, quelques ingrédients, moi je, je pense que euh, c'est important de noter noir sur blanc euh, quelque part les piliers. Alors, c'est des piliers, euh, ça peut être ce que tu as envie de faire, de ce que tu veux transmettre. Voilà. Et c'est des piliers auxquels je, tu dois aller te, te, te référer, je pense, régulièrement. Donc, toujours t'assurer que euh, ces, trois, ces quelques points-là euh, sont toujours respectés. C'est du genre, euh, je ne sais pas, euh, quand, euh, je veux susciter, euh, je sais pas, des, un sentiment d'héroïsme si on parle de donjon, voilà. Donc là, tu l'écris bien et tu regardes si à chaque fois, euh, dans chacun de, à chaque étape, tu, voilà, tu, tu, tu, si ça valide. Si ça, voilà, si ça, si ça valide. Je pense que c'est très important parce que, bah justement, dans, dans ces processus un peu créatifs, on, on s'alimente de plein de, bah, plein d'autres jeux, plein de médias. On peut facilement euh, se, dévier de, voilà, de, de, de, de, sa, de sa feuille de route. Je pense que ça, c'est un premier point. Et euh, le, le deuxième point, c'est de dire que euh, la cohérence euh, absolue, entre guillemets, elle n'existe pas, euh, parce que euh, c'est un sentiment, en fait. Et c'est un sentiment que tu veux essayer de, de, de, de procurer à, à des gens. Donc... Tu seras jamais il y, y aura jamais un je, comment dire une variable binaire euh, oui c'est cohérent ou non c'est pas cohérent quoi. pour moi c'est plus un, une sorte de, de gradient quoi un curseur, euh, un curseur et, euh, et et si tu as satisfait assez de monde <rire> autour de ce alors on considère que c'est ok tu vois euh, donc la cohérence absolue tout le temps euh, c'est enfin je pense que c'est une utopie quoi. Ouais, non mais euh, oui, effectivement, c'est un, un équilibre et c'est sans doute, d'autant plus dans le jeu de rôle, hein, parce que finalement, il y a ce que va créer le maître de jeu et ce que vont créer les, les, les joueurs, hein, parce que l'univers est, est, est créé, le système qui va avec est créé, mais finalement, il est possédé par d'autres, il est mis en jeu par d'autres, et qui ont en plus la fâcheuse habitude, hein, les releases qui nous écoutent le savent bien, euh, de distordre. Hein, ça, c'est un peu notre sport national hein, dans le jeu de rôle. On aime bien s'approprier et, et distordre euh, ceux qui me disent oh, « Mais moi, je joue « by the book euh, ».« By the book » de quoi ?» <rire> Parce que bien souvent, tu es porteur de quelque chose et de, de ce que tu as envie de, de, de, de transmettre. Alors, est-ce qu'on peut partir... Alors, c'est une autre question. J'ai plein de questions. Euh, est-ce qu'on peut partir d'un système et créer un univers Ou est-ce que l'on doit forcément partir d'un univers et en venir à un système. Alors là, vous voyez, le jeu de société, le jeu de rôle, système, on crée un univers, univers, on crée le système qui va avec. Alors, c'est... Qui prend la parole là-dessus Les deux, mon capitaine. Hein. Les deux, mon capitaine. Moi, je botterais même en touche en, disant ce que en redisant ce que j'ai dit tout à l'heure, en disant que l'univers, c'est une partie du système. Ouais, c'est voilà, euh... voilà. ouais, bien, C'est bien des fois de reformuler et de redire pour que ça s'ancre, <rire> tu sais. Non, en fait ça va vraiment dépendre euh, bah, de l'idée de départ, c'est-à-dire qu'on a envie de faire un jeu sur les indiens, euh, on se dit bon, bah, alors les indiens, qu qu'est-ce qu que je veux traduire par ça et quelle mécanique je pourrais amener pour faire vivre cette chose-là dans cet univers-là, ou alors à l'inverse, on a une idée de mécanique qui fonctionne et on se dit, alors, ça c'est ma spécialité, on se dit, bon, et maintenant, euh, qu'est-ce que je peux mettre comme univers là-dessus pour que ça ne fasse pas trop aride et trop... Euh, voilà. Oh, mais des dragons et des nains et des, des, ouais, et des orques, ouais, ça marche. Des, li des licornes zombies, ça marche aussi, mais ouais. <rire> c'est plus vendeur même, <rire> à la limite. Mais euh, voilà, quoi donc en fait, les deux, et il euh, n'y a pas vraiment de, de règles par rapport à ça. Alors l'idéal, c'est quand on trouve en même temps la mécanique et, et l'univers, enfin, l'univers le, le, ouais, et la mécanique, et on se dit, ah tiens, ces deux-là, ça marcherait bien, je pourrais les combiner comme ça et comme ça c'est déjà plus facile parce que du coup on n'a pas la moitié du travail à faire après coup quoi. Non, mais c'est vraiment rassurant ce qu'on se dit là, parce qu'il euh, y a, a peut-être des gens qui nous écoutent, enfin, je l'espère, qui ont toujours euh, leur univers, leur idée de jeu de rôle euh, sous le coude, dans un, dans un coin euh, de leur PC, etc. Ben voilà, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de bonne de mauvaise idées, il n'y a pas de façon de, de faire. On peut partir d'une mécanique et proposer quelque chose euh, d'imaginaire euh, autour. On peut partir d'un univers et créer une mécanique. Enfin voilà, il n'y a, y a pas, euh, y a pas de, de, de 10 heures de vérité d'ailleurs bien souvent quand on travaille sur un projet de jeu de rôle on peut partir aussi des fois d'une simple idée mécanique puis de dire dire ça c'est pas mal, ça marche bien, allez je me la mets de côté peut-être que ça servira dans un autre univers ou pour un prochain pour un projet Il faut pas. et puis surtout cette quête de la cohérence, elle n'est pas absolue et puis c'est toujours une cohérence vis-à-vis -vis de soi-même au moment où on est parce que dites-vous que les projets de jeux de rôle je parle pour le jeu de rôle, c'est des projets longs mais comme pour le jeu de société en termes de développement, entre le moment où il y a une idée, où on rencontre les gens avec qui on veut travailler, qu'une équipe se constitue qu'on commence à écrire, que la souscription soit lancée, c'est une étape obligatoire et le, le, le, le moment où le jeu sort, il s'est passé un laps de temps et entre temps il y aura d'autres sorties d'autres expériences, on aura soi-même évolué les joueurs auront évolué donc cette quête de cohérence absolue elle, pour moi elle est, elle est illusoire elle est à rechercher peut-être mais elle reste, elle reste illusoire voilà. euh, peut-être euh, des expériences en, en lien avec l'actualité euh, votre actualité euh, autour du game design euh, sur quoi vous bossez là, en ce moment qu'est-ce qui vous triture un peu les ménages en termes de game design il euh, y a des, des trucs qui, voilà, là, quelle est votre actualité du moment allez on commence par toi Simon <rire> mon actualité du moment euh, est, euh, je suis, on est en train de développer un, un jeu qui voudrait jouer sur le quotidien euh, euh, en mode bac à sable donc euh, ça serait en fait de faire en sorte que quand tu joues à ce jeu tu puisses t'intéresser à tout tout ce qui t'entoure donc t es balancé dans un univers et tu peux t'intéresser à tout sans forcément d'appel à l'aventure sans... et euh, de rendre euh, le quotidien euh, vivre simplement le quotidien intéressant euh, vivre dans, dans, dans, cette, dans cet espace euh, mental là, intéressant sans, voilà, sans avoir des appels à l'aventure ou sans avoir des appels extérieurs, quoi. juste le fait de ce qu'on voilà. appelle du scénarium <rire> on va aller par exemple. là, ça sent <rire> le scénarium voilà, donc euh, c'est un truc qu'on est en train de, de, de travailler en ce moment euh, donc le, le format quotidien le format euh, aujourd'hui on l'appelle le bac à sable du quotidien mais bon je ne sais pas si le terme est très bon et euh, et comment surtout et comment le transmettre c'est-à-dire que euh, aujourd'hui on fait jouer des campagnes tests etc où bah, on a bien l'univers en tête etc donc on, on voit bien comment l'univers pourrait répondre à euh, à des joueurs qui à des personnages qui voilà qui sont à l'intérieur maintenant comment est-ce que on transmet ça d'autres pour qu'il le fasse jouer sans être dans ma tête, ou sans me louer pendant une soirée, ouais. euh, et sans faire euh, le bouquin d'univers de, de 500 pages absolument indigeste. Donc voilà, c'est des trucs sur lesquels on est en train de réfléchir aujourd'hui, et okay. auxquels on n'a pas forcément de réponse. C'est okay. au travail, c'est en, tra ouais, en train de mariner. Et pour toi Lionel euh, Alors juste avant de, de parler de l'actualité, juste une chose qui est importante aussi en game design, euh vite fait parce qu'on se rapproche de la fin. En fait, euh, un des aspects qui est très difficile aussi, c'est qu'une fois qu'on a développé des règles, fait plein de choses, etc., euh, on passe à l'étape suivante où on enlève tout ce qui est inutile et c'est très difficile à faire. Souvent, on dit non, mais ça, il faut le garder quand même. C'est un deuil. C'est mmh. ça, et, mais en fait, non, il ne faut pas le garder, il faut l'enlever. Et c'est souvent un passage obligé et important parce que c'est ça qui va en fait rendre le jeu, on va dire, l'affiner. Pour, pour vraiment faire sortir l'essence du jeu alors des fois il faut faire gaffe pas trop enlever quand même hein. mais voilà c'est important Donc je, je voulais juste le dire parce que c'est vrai que c'est une étape on n'en parle pas forcément souvent mais c'est très important et puis euh, voilà, il ne faut pas hésiter à le faire Et au, quitte à revenir en arrière après coup si on s'aperçoit qu'on a été un peu trop violent en termes de, euh, de simplification et alors en termes d'actualité ben, donc, je, donc, euh, voilà, en fait, je reviens à mes premières amours puisqu'il y a 15 minutes RPG donc avec Nicolas Houdin euh, qui va se faire et en fait c'est donc en fait l'objectif c'est un jeu de rôle qui se joue en 15 à 20 minutes avec six pages de règles 5 minutes de préparation pour le mj euh, ça se joue uniquement avec des cartes et euh, ça permet à des joueurs débutants voire même des mj débutants d'y jouer donc voilà c'est là dessus sur lequel c'est notre dernier enfin pas notre dernier mais c'est un de nos derniers enfin, voilà c'est notre première collaboration c'est un de mes derniers challenge euh, actuellement, et, et ça se passe plutôt très bien, donc on est content. quoi Ok, super. Euh, Peut-être un dernier axe euh, avant de, de, de se quitter, parce que là on a parlé donc de game design, on a essayé de se rassurer, on s'est donné des grandes idées, l'idée qu'il y a des ingrédients, pas forcément de recettes. Euh, une fois qu'on a tout bien construit, que tout est là, etc., à votre avis, quel est le meilleur moyen pour transmettre une règle, transmettre une mécanique Est-ce que c'est le format de lecture papier Est-ce que ça va être, pourquoi pas, un soutien avec des vidéos Un soutien avec du son Est-ce qu'il n'y a pas des innovations à apporter autour de la transmission des règles et de la mécanique Parce qu'une fois qu'en tant que game designer, et encore une fois on en est tous, euh, on a construit euh, tout son système, euh, voilà, tout, tout son moteur. Voilà, de, de votre avis, quel est le meilleur moyen pour transmettre voilà, Est-ce qu'il n'y a, a pas des choses qui, dont vous avez envie euh, Est-ce qu'autrement les schémas classiques marchent bien enfin, voilà, J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus. Comment transmettre le système une fois qu'il a été game designé J'attaque. <rire> euh, pour moi, la, trans la réception de, la de, on va dire, d'un jeu et donc euh, sa première euh, découverte, c'est une expérience en soi. Et c'est une expérience qui, je pense, d'un point de vue d'auteur, on va dire, se travaille. Voilà. Donc, ça peut être le livre, ça peut être le livre audio, ça peut être les vidéos, ça peut être euh, les, les kits de démonstration, etc. Mais c'est des choses qui se, pour moi, qui se travaillent en fait. Euh, et ça, du coup, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du game design, c'est-à-dire ça fait partie de euh, qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme expérience. Euh, f... Par exemple, il euh, y a un jeu de rôle qui s'appelle Nuit de Game Janté, qui... oui, où tu joues des aveugles Oui, et, et qui, euh, qui est transmis uniquement par... par à l'oral Parce que ça fait partie de l'expérience que, que tu veux transmettre. Donc voilà, pour moi, c'est un tout, quoi. Il euh, y a des livres audio, donc Thomas Munier, typiquement un auteur de jeux de rôle aussi, qui, euh, qui a des vidéos euh, ou non des, des audios sur, euh, sur ces jeux où euh, en fait il prend la parole pour t'expliquer le jeu comme si tu étais en face de lui. Parce que ça fait partie de. Voilà, euh. Donc euh, pour moi il n'y a pas de meilleur. Enfin si il y a une meilleure manière de faire, mais ça dépend, c'est au cas par cas. D'accord. Et donc, finalement, cette transmission, elle doit être déjà prévue dans le projet et faire ouais. partie ouais, pour moi, à partie, partie de... prenante du game design. Parce que si j'ai bien compris, pour toi, finalement, Simon, euh, l'univers... Les règles, tout ça, c'est un grand tout. C'est le, le, le, le projet. Tout doit être finalement ouais, pensé comme un tout cohérent. C'est là où est la cohérence. Ce n'est pas forcément dans le système les règles, ouais, ça, avec l'univers. C'est le, le, ouais. le tout. Le projet est cohérent de, de, de A à Z. Okay. Des idées par rapport à la transmission d'un game design, de règles, de systèmes bah, en fait, Qu'est-ce qu'on euh, pourrait faire On va dire que c'est différent. Alors, en jeu de société, souvent, on va retrouver ça sous forme de, de règles papier dans la boîte il y a de plus en plus de vidéos explicatives sur internet, que ce soit par l'éditeur lui-même ou par des, des blogueurs, des critiqueurs, etc., etc. Il y a le support numérique aussi qui s'est pas mal développé donc que ce soit avec Tabletop Simulator ou avec Tabletopia où on peut faire des parties démo des etc. Et puis après des fois bah, il faut inventer autre chose. Typiquement pour 15 minutes RPG, on pense mettre dans les règles un QR code avec une partie filmée parce que c'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais aucune, enfin qui n'a pas idée de ce que peut être le jeu de rôle, s'il ne le voit pas à minima, il, il risque de ne pas comprendre ce qu'on lui propose de faire. Donc ça, par exemple, ça peut être, ça peut être une solution aussi. Et après, j'ai bien aimé le, le coup de nuit avec « C'était que par oral. Mais par contre, juste une question, c'est le MJ en fait qui explique les règles aux joueurs par oral ou même le MJ reçoit les règles uniquement sous forme orale Alors la, la transmission, elle, elle n'est faite que, que sous forme orale même pour le MJ. Si je ne dis pas de bêtises. Okay, Après, oui, oui, il faudrait oui, que je, je revérifie. Mais, euh, mais c'est ça, ça oui. Tu, tu, tu achètes en, en fait un, un, un audio. Un, un audio. Ah, c'est super balèze. Oui, ouais, oui. Non, mais alors, pour ceux qui ne connaissent pas, qui nous écoutent, intéressez-vous à, à ce que fait euh, Guillaume Jantet. Intéressez-vous aussi, tiens, euh, il ne me connaît sans doute pas, mais intéressez-vous à, à, à ce que fait euh, Romaric Briand euh, voilà là, sur euh, Trip to Sky il y a eu euh, une vidéo sur euh, 2D6 plus cool et puis vous pouvez voir une, une, une, une présentation sur le site de Romaric Briand voilà, intéressez-vous à ce genre de choses euh, les, les, les rollistes euh, à, à l'écoute il y a plein de bonnes choses hein, ce qui se font dans, dans, dans, dans la sphère indie il y a plein de bonnes idées mais aussi dans, chez les éditeurs, on va dire chez le courant mainstream aussi donc euh, voilà y, et on a plein de, de choses à partager voilà et il y a une dernière chose aussi, alors je pense qu'en jeu de rôle c'est le cas aussi, c'est tout ce qui est festival et manifestation, oui. où clairement euh, ben on fait jouer euh, directement les joueurs sur la table, que ce soit nous ou les animateurs, et je pense que c'est euh, peut-être euh, le vecteur le plus puissant de diffusion euh, des jeux, en fait, euh, c'est... Tu, tu as raison. Le fait de discuter aussi sur nos stands, là, avec, avec Simon, on a on a une présence aussi sur, sur Nice Fiction, où on peut échanger avec les joueurs, on peut parler de nos expériences, voilà, on, on parle de tout, de comment on écrit, de comment on n'écrit pas, de où est-ce qu'on est un peu dans l'échec, un peu dans la difficulté. Donc, faut pas hésiter à venir dans, dans, dans les festivals. Bon, en tout cas, ben, merci les gars. Donc, si... si ah, une, une, une question. On a une question dans la salle. Monsieur, une question Alors... Euh alors donc là on, on se pose la, la question du, euh, parce que je ne sais pas si vous avez entendu de l'autre côté de, de, de, de l'internet est-ce euh, que finalement tout n'a pas déjà été écrit et est-ce que ce n'est pas une gageure euh, que de s'imaginer créer autre chose et est-ce que quelque part cette course un peu forcenée à l'originalité à, à la création à, à tout prix originalité, familiarité finalement sur la transmission, est-ce que c'est pas plus facile d'être dans la familiarité que dans l'originalité, est-ce qu'on ne peut plus créé Est-ce que tout n'a pas déjà été euh, euh, écrit Alors, je vais, je vais me permettre juste de répondre, puis après je vous, je vous cède la, la parole. Euh, non, tout n'a pas été écrit, parce que jouer, à mon sens, pour plein de raisons, un peu le propre de, de l'homme, dans le cadre social, etc., etc., et qu'on a cette force d'être tout le temps dans la création, et dans l'imagination, et dans l'innovation. Donc on arrivera toujours à créer autre chose, peut-être un reflet, un, une, une autre facette de quelque chose qui a déjà été créé, ça ne sera peut-être pas 100% original, mais on arrivera toujours à créer quelque chose d'original, je pense, je pense. Mais pour plein d'autres raisons euh, qui sont liées au-delà euh, de, de, de, de, de l'aspect euh, ludique. Après, faut-il toujours créer quelque chose de nouveau Ça, c'est une autre question. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'on peut se servir d'autres supports, de choses déjà existantes pour appuyer son, son propos, euh, qu'il soit créatif ou, euh, ou, ou, ou ludique. Et après, mais quelle chance merveilleuse on a d'être dans une période où il y a tant de sorties. Tant de publications. Là, euh, je, récemment, je me suis aussi intéressé à Alice is Missing, euh, où on joue euh, par l'intermédiaire de, de, de SMS. Il enfin, y, y a tellement de choses qui se passent dans notre milieu du jeu de rôle, dans le milieu du jeu de société, dans le milieu du jeu en général, que non, ce n'est pas fini. On va continuer à écrire, on va continuer à créer. Et, euh, et puis, bah, on verra ce que ça donne. Tout très bien dit. Ils dire, sont plus. gentils avec moi et tout. C'est pour ça qu'on a été invités tous les trois ensemble. <rire> bon, euh, j'espère en tout cas qu'on vous a intéressé. Donc, euh, le game design, on en fait tous. C'est qu'une histoire d'équilibre. Ça peut être un processus, mais il appartient à chacun on se rassure, on met les mains dans le cambouis, on ne se pose pas trop de questions, on essaye surtout de jouer, de faire tester, de déconstruire quand il le faut, et puis euh, on, on, on avance. Voilà. Merci. Juste en fait, euh, par rapport à ce que tu dis, en fait, le game design c'est un jeu en lui-même. Hein, Exactement. En réalité. Voilà. Alors on va finir là-dessus. Le game design est un jeu en lui-même. Le game design s'auto-game design. Bon, sur ce, merci de votre écoute, et puis euh, peut-être à bientôt. Merci. Merci, au revoir music